son enfant à, à bah, une entité, une personne extérieure qui va amener l'éducation, bah, on se pose la question de la cohérence. L'origine de, de la rencontre de ces, de ces cinq familles, c'est euh, déjà un projet euh, Montessori, dans la région de Valence. On s'est tous retrouvés euh, dans une situation où voilà, on était convaincus par la pédagogie. On avait euh, passé une année à avec nos enfants dans une école Montessori et à vivre quelque chose de... voilà, se rendre compte des, des bénéfices pour les enfants. Et du coup, bah voilà, une conviction profonde de se dire mais il faut, il faut continuer. Il y a une éducatrice qui est motivée, on a nos enfants, bah allons-y et puis on verra bien où ça nous mène, quoi. À la fin de cette première année, il y a une vraie, une vraie satisfaction, quoi. Il y a des gens qui sont motivés et qui se font plaisir à travailler, Enfin, je crois qu'on arrive à transmettre ça, enfin, cest les gens sont, sont contents quand on organise des journées de, de travaux où on essaie, voilà, il y a tout le monde, on fait toujours un barbecue avec. Enfin, et il y a, y a ouais, ce vécu euh, vraiment associatif, les parents retrouvent ça, euh, je crois, avec plaisir. L'année prochaine, y a, euh, on passe de 40 enfants à 60 enfants dans l'école. C'est fabuleux enfin, de voir que ça peut bénéficier comme ça à plein d'enfants, de voir que bah, nos enfants aussi peuvent s'épanouir là-dedans. Et puis qu'il bah, voilà, y a neuf salariés aujourd'hui, donc il y, y a une équipe pédagogique qui, qui a l'air de s'éclater euh, dans, dans, dans, dans son travail. Bah, c'est hyper euh, à la fois gratifiant pour nous, et puis c'est une expérience d'une richesse incroyable. stade, elle, a, elle, a six, elle va avoir 6 ans, euh, c'est surtout euh, en termes de confiance en elle, c'est-à-dire c'est plus euh, un, un apprentissage de la vie euh, qu'un apprentissage purement théorique euh, des choses, donc euh, du coup euh, tout ce qu'elle apprend, elle va l'apprendre avec, euh, avec cette, ce fond de, de respect, de respect mutuel en, avec ses, avec ses euh, copains, de, de l'adulte qui la respecte dans ce qu'elle est, et, et qui peut vivre ce qu'elle est réellement. Est ce, ce besoin de cohérence-là, c'est ce que j'avais dans, dans, dans l'éducation avec ma fille, dans, dans la communication dans mon couple, dans la communication avec mon entourage, cette envie d'être cohérent et voilà, de ne pas, pas lui imposer quelque chose qui soit complètement à l'encontre de, de cette idéologie-là et j'investis dans, dans la défense d'une idéologie, un petit peu, c'est-à-dire, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, un des buts de l'association, c'est aussi d'étendre, de, voilà, de, pas forcément de multiplier les écoles Montessori, mais de multiplier les, la, la, la réflexion, l'éveil, l'envie de, de se poser des questions sur, sur ça. manquer plus c'est euh, un respect une écoute, de voir que les adultes en face euh, de moi ne sont pas des gens qui s'écoutaient forcément et qui du coup arrivent des fois à bout, enfin qui sont des fois dans des situations compliquées et, euh, et qui ne m'écoutaient pas et ne me respectaient pas non plus. L'école n'a pas été pour moi euh, quelque chose où je me suis épanoui dans le sens où, où je me suis écouté et aujourd'hui c'est sûrement ce que, ce que j'ai le plus de mal à faire à m'écouter. C'est justement d'être vraiment à l'écoute de l'enfant et de répondre à, à ses besoins. Un enfant qui est dans des difficultés d'apprentissage, eh ben, euh, on va aller rechercher à, à s'adapter à ça. Donc il y a des parents qui viennent chercher euh, une solution à, à un problème qu'ils ont rencontré dans, dans l'école classique. Et ils sont dans une impasse et ils viennent chercher ça. Et ils ne savent pas qu'ils viennent forcément chercher de l'écoute, ou... mais, mais je pense qu'il y, qu y a quand même de ça mais ils viennent chercher bah, une solution pour, euh, pour leur gamin qui est, qui est mal. C'est une méthode qui a, qui a fait ses preuves aussi, c'est-à-dire qui, qui est ancienne. Il y, y a des gens qui sont sortis de ces, ces, ces écoles-là, euh, qui sont plus développées aux états unis en Angleterre, en Italie, et voilà, qui, ont, qui ont montré aussi quel, quel bénéfice ils pouvaient avoir en termes de, de qualité d'apprentissage.